DHL, trois lettres pour trois fondateurs, Il Ilblum et Lynn. Une idée. Hier, ou plutôt en 1969, ils utilisent un avion pour transporter des documents de San Francisco à Honolulu. Le transport aérien est né et avec lui d'innombrables possibilités. Aujourd'hui, on transporte des colis d'un bout à l'autre de la planète. Le e-commerce est en plein essor et notre monde est plus que jamais connecté. Demain, c'est à nous d'imaginer de nouvelles solutions durables et de réinventer la logistique. Moi, c'est Lucie, future ingénieure en gestion des opérations de production et logistique. Cet été, j'ai participé à des projets visant les marchés américains et asiatiques depuis l'Allemagne. Quand je vous parlais de monde connecté, mon objectif, faciliter le travail des coursiers chez DHL E-commerce. Comment Par l'analyse de plateformes informatiques de planification des tournées. La logistique est au cœur de notre monde globalisé, personne ne peut le nier. Très sportive, je voudrais allier sport et logistique en m'orientant vers la logistique événementielle. En parlant d'événements, il y en a un incontournable en France en 2024, les Jeux Olympiques à Paris. Petite, j'ai d'abord rêvé d'y participer, puis en grandissant, d'y assister. Aujourd'hui, mon rêve est tout simplement de participer à leur organisation.